qui comprenait les évaluations initiales et finales, mais également le parcours de formation. Et Segos a été le premier à nous proposer cette solution clé en main.